Dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'invention du sous-marin. Son inventeur, le néerlandais Cornelius Drebel, est relativement peu connu. Pourtant, son esprit brillant, sa maîtrise des processus chimiques et des forces de la nature ont fait de lui l'un des inventeurs les plus prolifiques et les plus connus du XVIIe siècle. Cornelius Drebel est né à Alkmaar, aux Pays-Bas, et son père était un riche fermier. Il n'a pas vraiment suivi d'études, mais à l'âge de 20 ans, il entra en apprentissage chez le peintre, graveur et éditeur néerlandais Hendrik Grolsus à Haarlem. D'ailleurs, veuillez m'excuser de la prononciation des noms dans cette vidéo, elle risque d'être un peu hasardeuse. Mais pour revenir à notre sujet, au cours de son apprentissage, Drebel a eu l'occasion d'expérimenter autre chose que la gravure. Il a pris l'art de l'alchimie, et pendant le reste de sa vie, son travail fut dominé par les éléments de cet art, c'est-à-dire la terre, l'air, le feu et l'eau. Après ce détour à Harlem, Dreybel retourna à Alkmaar en 1598, et c'est là qu'il commença à créer des inventions ingénieuses. En 1604, il présente celle qui le rendra célèbre, une fascinante horloge astronomique qu'il nomme le Mouvement Perpétuel. Son nom tient au fait que dans le brevet de l'appareil, Dreybel affirma qu'elle pouvait fonctionner pendant des décennies sans aucune source d'énergie extérieure. Le Mouvement Perpétuel affichait l'heure, le jour et la date, les phases de la Lune et la position du Soleil et des planètes. Il était alimenté par les changements de pression et de température de l'air, un fait dont Drébel était conscient, même si à l'époque, il était heureux qu'un peu de mystique entoure son invention. Plus tard, en 1604, il fut appelé en Angleterre pour la montrer au roi Jacques Ier, et à mesure que la nouvelle de cette remarquable horloge se répandait, Drébel gagna en notoriété, ce qui lui valut d'être invité à présenter son invention dans toute l'Europe. De 1604 à sa mort, Drébel créa de nombreuses inventions. Parmi celles-ci, un procédé de fabrication d'une teinture écarlate intense, une technologie qui allait perdurer bien au-delà de sa vie. Il inventa également un four à commande thermostatique, qui fut d'ailleurs le premier système de commande autonome connu, un four à pain portable pour l'armée hollandaise, et une forme de climatisation dont il aurait fait la démonstration dans la prestigieuse salle du palais de Westminster à Londres. Mais ce n'est pas tout, Drebel a également fait des expériences avec la lumière et les lentilles. Il construisit une première forme de projecteur et l'un des premiers microscopes. Ces deux appareils furent fabriqués avec des lentilles qu'il avait meulées à l'aide d'une machine de sa propre conception. Le microscope de Drebbel constituait une nette amélioration par rapport aux quelques appareils qui existaient déjà et joua un rôle important dans le développement de la microscopie. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, j'ai également fait une vidéo sur l'invention du microscope. Mais pour revenir à Drebbel, sa réalisation la plus remarquable est toutefois la conception, la construction et l'essai de l'invention pour laquelle il est aujourd'hui connu, c'est-à-dire le premier sous-marin du monde. Malheureusement, il n'existe aucune illustration contemporaine convaincante de l'invention de Drebel, mais il existe des récits contemporains et des hypothèses modernes sur la façon dont il aurait pu la construire. On sait qu'entre 1620 et 1624, il construisit trois versions différentes de son engin, tout en travaillant pour la Royal Navy anglaise et qu'il les testa dans la Tamise à Londres. Selon des témoins oculaires, ces embarcations pouvaient rester immergées pendant des heures, plongeant jusqu'à 4 à 5 mètres sous la surface. Les sous-marins contenaient des grandes vessies en peau de porc pour la flottabilité, qui était remplis et vidé d'eau si nécessaire. Chaque embarcation consistait en une double coque en bois, reliée avec des trous en cuir scellés le long des côtés, par lequel sortaient des rames. La troisième et la plus grande embarcation pouvait transporter 16 personnes, dont 12 rameurs. La coque était recouverte de cuir graissé pour la rendre étanche. Certains récits suggèrent que de longs tubes permettaient aux rameurs de respirer. Cependant, il existe également des preuves que Drebel aurait utilisé une réaction chimique, qui consistait à chauffer du salpêtre pour produire de l'oxygène. Drebbel tenta de convaincre la Royal Navy d'adopter les sous-marins pour la guerre, mais malgré ses relations avec la famille royale, la marine ne fut pas intéressée, il a donc fallu attendre 150 ans pour que les sous-marins soient utilisés à des fins militaires. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la vie et des inventions de Cornelius Drebbel. J'espère que ça aura pu vous intéresser, et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.